Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, Shalom mes frères et sœurs, Shalom toute la famille, c'est votre docteur, le docteur Coco King, votre servant, nous sommes en train de prier ce soir, je vous invite dans la prière avec moi, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble et je suis dans la foi, dans notre prière, notre Dieu va se montrer. Je suis dans la foi, dans notre prière, Dieu va se montrer. Je vous salue vous tous par le nom de Jésus. Je vous salue par le nom puissant de Jésus. Notre Dieu va se montrer dans notre prière. Nous sommes en train de prier et notre thème... Et je mets le thème l'abondance. Nous allons prier sur l'abondance et nous allons nous appuyer sur la Bible. Nous nous, nous prions sur l'abondance et nous allons prier ce soir, cette semaine, nous allons prier et nous nous appuyons sur la parole du Seigneur dans Jean 10-10. Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur nous dit dans Jean 10-10? Je dis bonsoir à toute la famille connectée. La parole du Seigneur nous dit dans Jean 10, 10. Euh, je vais lire et on lit ensemble et on commence à prier. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je, je suis venu enfin que le brebis. Je suis venu enfin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Voilà où nous tirons notre écriture et notre thème de cette semaine. L'abondance, la vie abondante par le nom puissant du Seigneur Jésus. Yes, bien aimé, je vous invite dans la prière ce soir et nous allons prier ensemble dans notre prière ce soir notre Dieu va se montrer dans notre prière ce soir notre Dieu va se montrer il va se montrer puissamment nous sommes en train de prier bien aimé nous sommes en train de prier et notre prière est basée sur la parole du Seigneur. Où nous nous mettons devant Dieu pour lui dire oh « ô Seigneur, c'est toi le véritable Dieu qui nous a parlé de l'abondance. C'est toi le véritable Dieu qui nous a parlé de la vie abondante. Alors nous voulons voir le show de ta parole. le nom puissant de Jésus. Laisse-moi parler déjà à quelqu'un. Cette semaine, pendant que tu es connecté, je suis dans la foi que tu vas voir l'abondance. Je suis dans la foi que quelqu'un va voir l'abondance. » Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un va dire à son Dieu Moi, c'est moi, c'est moi. Mon Dieu, c'est moi. Je suis candidat pour l'abondance. Je suis candidat pour l'abondance. Au nom puissant de Jésus. Je suis candidat pour. Oh, Yabro de Shinda. Je suis en train de prier et faire mes déclarations prophétiques. Je dis Shalom à Péniel Polo. Sois béni, ma sœur. Là où tu es, que l'abondance de Dieu te touche. Notre semaine sera basée sur l'abondance. Nous allons prier selon cette écriture, cette parole du Seigneur, et nous allons déclarer l'abondance dans nos vies. Nous allons déclarer l'abondance dans nos vies. Le bonne chose doit se passer. Le bonne chose doit se passer dans nos vies par le nom puissant du Seigneur. Yes, j'invite toi qui es connecté avec moi de aider à partager ces vidéos. Parce que la puissance de Dieu va nous amener dans l'abondance. Je suis dans la foi, je suis dans la foi, je suis dans la foi. La puissance de Dieu va nous amener dans l'abondance au nom de Jésus. La puissance de Dieu va nous amener dans l'abondance au nom puissant de Jésus. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Cette semaine, pendant que nous sommes en train de prier, une puissance, une puissance, une puissance va se révéler. Une puissance va se révéler dans la vie de quelqu'un. Pendant que nous sommes en train de prier cette semaine, la puissance va de Dieu va manifester sa force dans la vie de quelqu'un et quelqu'un sera touché. Voilà ma prière, c'est une prière. Nous sommes en train de prier avec la parole du Seigneur Prodé chez Karaba. Nous sommes en train de prier avec la parole du Seigneur qui nous dit qui nous parle de l'abondance. Bien aimé, aidez-moi à partager ces vidéos. Aidez-moi à partager ces vidéos. Partage ces vidéos avec quelqu'un. Partage ces vidéos avec une soeur, un frère. Envoie ça dans les groupes WhatsApp. Moi aussi, je suis en train de partager. Toi aussi, de ton côté, aide-moi à partager. Envoie ces vidéos à quelqu'un. Envoie ces vidéos à un frère. Envoie ces vidéos à une soeur. Envoie ces vidéos à quelqu'un. Moi aussi. Je suis en train de partager. Moi aussi, je suis en train de partager. Bien-aimé. Aide-moi à partager. Toi aussi, aide-moi à partager. Je partage et puis euh, nous nous allons sauter et commencer. Hier, yeah, bien aimé, nous avons déjà commencé. Comme je disais que notre semaine sera basée sur l'abondance la de Dieu et sur l'abondance de ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous. Deux fois, comment euh, par marque de connaissances, par marque de révélations, par marque de compréhension, nous laissons les choses que Dieu a amenées pour nous sur la table. Nous déposons le bienfait de Dieu pour nous sur la table et nous ne le recevons pas. Dieu a fait pour nous, Dieu les a portées pour nous, Dieu a mis ces choses dans nos vies et nous ne les recevons pas parce que nous ne nous engageons pas selon ce que Dieu veut qu'on fait. Mais cette, ce soir et cette semaine... Laisse que l'esprit de l'abondance puisse te visiter. Le, accepte que l'esprit de l'abondance puisse venir dans ta vie. Accepte d'être visité par l'esprit de l'abondance. Quelqu'un va me dire, oh, je veux l'abondance de mon Dieu. C'est Jésus qui est venu nous apporter l'abondance. C'est Jésus qui est venu nous apporter l'abondance. Parce qu'il est venu avec l'abondance. Je veux l'abondance. Je veux l'abondance. Je veux l'abondance qui vient de Dieu. Je veux l'abondance qui vient de mon Jésus. Oh ô Seigneur, laisse que la puissance de l'abondance touche ma vie. Laisse que la puissance de l'abondance touche ma vie. Quelqu'un va lui dire, Seigneur, laisse que l'esprit la, de l'abondance puisse me toucher. Laisse que l'esprit de l'abondance puisse me toucher. Seigneur, touche ma vie par ton abondance. Touche ma vie. Oh mon Dieu, touche ma vie par ton abondance. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, touche ma vie par ton abondance. Mon Dieu, touche ma vie par ton abondance. Mon Dieu, touche ma vie par ton abondance. Oh Yaya Brochekiraba, que quelque chose c'est passé passe dans ma vie, pendant que je suis connecté ce soir, quelqu'un tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, que quelque chose se passe dans ma vie ce soir, par le nom de Jésus, Seigneur, que quelque chose se passe dans ma vie pendant que je suis connecté ce soir, que l'esprit de l'abondance me visite, que l'esprit de l'abondance me visite, oh dis-lui Jésus que ton esprit de l'abondance me visite, Jésus que ton esprit de l'abondance me visite par les puissant de Jésus. Par les puissant de Jésus. Je veux cette abondance dans ma vie. Je veux cette abondance dans ma vie. Que l'abondance de Dieu me visite. Parce que c'est Jésus qui est venu dire. Je suis venu pour que mes brebis puissent avoir l'abondance. Je suis venu pour que mes brebis puissent avoir l'abondance. Je suis venu pour que mes brebis puissent avoir l'abondance. Je suis venu pour que mes brebis puissent avoir l'abondance. Alors que l'abondance te touche. Que l'abondance te touche. Que l'abondance te touche. Que l'abondance de Dieu touche ta vie. Que l'abondance de Jésus touche ta vie. Que l'abondance, hier, yeah, pendant que tu es connecté ce soir, que la puissance de l'abondance, l'abondance que Jésus nous a mené. Nous parlons, je remets l'écriture pour aider quelqu'un. Nous parlons de ce que Jésus est venu nous amener. Nous parlons de ce que Jésus est venu nous amener. Au nom de Jésus. Que ce que Jésus est venu nous amener. Soirabo, Chekera. Que c'est que Jésus est venu nous amener. Que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Que cela se manifeste. C'est que Jésus est venu nous amener. Nous prions pour que cela se manifeste. Ce que Jésus est venu nous amener. Que cela se manifeste. robe Robéchir là-bas Yaboro Shinda, Que c'est que Jésus est venu nous amener. Nous prions, nous demandons que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Au nom puissant de Jésus. C'est que notre Dieu est venu nous amener. Nous voulons que ça se manifeste. Tu vas lui dire, Seigneur, c'est que tu es venu m'amener. Je veux que ça se manifeste. Je veux que ça se manifeste Mais, dans ma dit, vie. Par le nom puissant Dieu. de Jésus. Oh, je suis raboche, rabonné. J'ai dit shalom à Papa Mitterrand de Paris. J'ai dit shalom à... Je dis shalom à, à Love Jesus, Je dis shalom à Flamme de l'éternel. Soyez tous bénis, euh, Fanny, soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Fanny et Je dis shalom à toute la famille connectée ce soir par le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, aidez-nous à partager ces vidéos pour que nos frères et sœurs puissent aussi se connecter avec nous. Nous sommes en train de prier ce que Jésus est venu nous amener. Jésus-Christ a dit dans sa parole, je suis venu donner une vie à mes brebis. « Je suis venu donner une vie à mes brebis. »« Je suis venu pour que mes brebis puissent avoir la vie. »« Et qu'elles puissent être dans l'abondance. »« Alors l'esprit de l'abondance, c'est l'esprit qui vient de Jésus. »« Il y a l'esprit de l'abondance. »« C'est un esprit. »« Quand ça entre dans ta vie, tu commences à exploser. »« Tu commences à exploser. »« Il y a un esprit de l'abondance. » Quand cet esprit de l'abondance entre dans ta vie, tu commences à manifester l'abondance. Yes, l'abondance c'est dans tout. L'abondance c'est dans tout. L'abondance c'est dans tout. L'abondance c'est dans tout. Alors c'est pourquoi ce soir tu vas dire, Seigneur, laisse que ton abondance entre dans ma vie. Laisse que tu abondance entre Là où il y avait le manquement. La, ben, la Je prophétise l'abondance de Dieu Je prophétise l'abondance de Dieu Que l'abondance de Dieu entre dans ta vie Que l'abondance de Dieu entre dans ta vie Que l'abondance de Dieu entre dans ta vie Au nom puissant de Jésus Que l'abondance de Dieu entre dans ta vie Tu vas lui dire Seigneur Je veux que cet esprit d'abondance entre dans ma vie je veux que cet esprit d'abondance entre dans ma vie Yes, en étant en forme de Dieu Tu dois vivre l'abondance En étant en forme Parce que nous parlons de ce que Jésus-Christ est venu faire Nous parlons simplement de ce que Jésus-Christ est venu faire Jésus-Christ lui-même a dit Je suis venu pour que mes brebis puissent avoir la vie Et avoir une vie en abondance Alors s'il y a quelque chose qui est en train de détruire ta vie je parle de toutes les dimensions de ta vie. Je parle de toutes les dimensions de ta vie. S'il y a quelque chose qui essaie de détruire ta vie, qu'il a quelque chose, que ça soit dans ton âme, que ça soit dans ton corps, que ça soit dans ton esprit, toute chose qui est là pour, qui essaie de te détruire, que ça soit détruit par le feu de Dieu. Que ça soit détruit par le feu de Dieu. Que ça soit détruit par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est dans ta vie qui va te détruire. Que le Seigneur le détruit. Que le Seigneur le détruit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est dans ta vie qui va te détruire. Que le Seigneur le détruit. Que le Seigneur les détruit. Que le Seigneur les détruit. Que le Seigneur les détruit. Oh nom puissant de Jésus. Tout ce qui est dans ta vie. Tout ce qui est dans ta vie. Et qui veut te manger. Tout ce qui est dans ta vie. Il y a des situations qui viennent dans nos vies pour nous manger. Il y a des situations dans nos vies qui viennent pour nous ronger. Tu es rongé au fond de ton esprit. Tu es rongé au fond de ton esprit. Tu es rongé au fond de ton esprit. Toutes ces situations qui veut te ronger au fond de ton esprit. Toutes ces situations qui veulent te ronger au fond de ton esprit. Que cela soit brûlé par le feu au nom de Jésus. Que cela soit brûlé par le feu au nom de Jésus. Que cela soit brûlé par le feu au nom puissant de Jésus. Toutes ces situations toute situation qui est dans ta vie et qui veut te manger. Toute situation qui est dans ta vie et qui veut te ronger. Toute situation qui est dans ta vie et qui veut te, te mettre par terre pour toujours. Que ces situations soient brûlées. Que ces situations soient brûlées. Que ces situations soient brûlées au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu dois vivre l'abondance de Dieu. Tu dois, quelqu'un va me dire est ce soit l'abondance pour moi. L'abondance, je suis enfant de Dieu. Jésus-Christ est venu pour me donner l'abondance. Jésus-Christ est venu pour me donner l'abondance. Et je veux vivre l'abondance. Il va avoir bro de shiba. Quand nous parlons de l'abondance, quand Jésus-Christ est dit est ceci. Je suis venu pour que mes brebis puissent avoir la, une vie et une vie abondance. Quand Jésus parle de l'abondance, il parle de toute ta vie. Tu dois vivre l'abondance dans ton esprit. Tu dois vivre l'abondance dans ton corps. Tu dois vivre l'abondance dans ton âme. Tu dois vivre l'abondance dans tes mains. Tu dois vivre l'abondance dans ton cerveau. L'abondance de Dieu, c'est même, tu dois être dans l'abondance même dans ton intelligence. Non, les histoires là où on te demande 3 plus 3, tu n'arrives pas à comprendre, ça doit terminer dans ta vie au nom de Jésus. Les histoires où tu ne sais pas comment économiser ton argent, ça doit terminer dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois être dans l'abondance. Tu comprends comment économiser. Tu dois être dans l'abondance hier yeah. dans l'abondance même des gens autour de toi des bons des bons amis autour de toi hier yeah. tout ça ça parle de l'abondance yes yeah. deux fois nous restons à un niveau je dis shalom à ma fille Tatiana Kelly soit bénie Tatiana que la puissance de Dieu soit avec toi là où tu es deux fois nous sommes bloqués à un niveau et voilà là où il y a le problème deux fois nous sommes bloqués à un niveau seulement. Nous sommes bloqués à un niveau. Quand on nous parle de l'abondance, on dit que oh aujourd'hui on nous parle encore d'argent. Non, non, non, non. Le, le, Dieu ne s'arrête pas seulement à l'argent. Dieu dans ta vie ne s'arrête pas seulement à l'argent. Non, non, non. Dieu, il veut tout. Mais Mes frères, je veux que vous puissiez être dans la prospérité. Je veux que votre vie puisse être dans la prospérité comme les restes, comme les restes de votre âme, comme l'âme prospère, que ton corps prospère, Yes, la prospérité dans le corps L'abondance dans le corps Ça veut dire qu'il y a manque de maladie La maladie ne peut pas être en toi La maladie ne peut pas être en toi Tu es dans la prospérité du Seigneur Tu es dans la prospérité du Seigneur La maladie ne peut pas être en toi Tu es dans la prospérité du Christ Alors la maladie ne peut pas être en toi Quelqu'un va me dire Oh mon Dieu Délivre-moi de la maladie par ton esprit d'abondance. Mon Dieu, délivre-moi de la maladie par ton esprit d'abondance. Mon Dieu, délivre-moi de la maladie par ton esprit d'abondance. Seigneur, délivre-moi de la maladie par ton esprit d'abondance au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je veux vivre l'abondance. Je veux vivre l'abondance. Je veux, oh Seigneur, laisse ton esprit d'abondance me touche. Oh Jésus, laisse ton esprit d'abondance me touche. Je veux être touché par l'esprit de l'abondance. Je veux. Quelqu'un va désirer. Dieu va te donner le chose que tu désires. Dieu va te donner le chose que tu désires. Dieu va te donner le chose que tu désires. Quelqu'un désire ce soir l'abondance. Quelqu'un désire. Tu vas dire, mon Dieu, donne-moi l'abondance par, par ta parole. Bien-aimé, aidez-moi à partager ces vidéos. Quelqu'un, quelqu'un quelqu'un doit partager ces vidéos pour dire à un frère, une sœur que je suis dans l'abondance. Je suis connecté à l'esprit de l'abondance. Ce soir, ce soir, je suis connecté à l'esprit de l'abondance. là je suis connecté à l'esprit de l'abondance. Quelque chose va se passer dans ma vie. Quelque chose va se passer dans ma vie. Je me connecte avec l'abondance de Dieu. Je me connecte avec l'abondance de Dieu. je me connecte avec l'abondance. Je me connecte avec l'abondance. Seigneur, mon Dieu, donne-moi l'esprit de l'abondance. Seigneur, donne-moi l'esprit de l'abondance. Seigneur, donne-moi l'esprit de l'abondance. Quelqu'un va lui dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de l'abondance. Dis-lui, dis-lui, il est Yaya, il, il, il est attentif. Il est attentif. Le véritable Dieu est attentif. Tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de l'abondance. Véritable Dieu, donne-moi l'esprit de l'abondance. Je veux voir. L'abondance dans ma vie, je dis shalom, je dis shalom à, à Papa Timothée Kalou, sois béni là où tu es homme de Dieu. Quelqu'un va lui dire, Seigneur, donne-moi l'abondance. Seigneur Jésus, donne-moi l'abondance. Quelle est la et caraba. Je répète pour quelqu'un, l'abondance est un esprit. Il y a l'esprit de l'abondance. Quand cet esprit de l'abondance vient sur toi, quelque chose va exploser dans ta vie quand l'esprit de l'abondance vient dans ta vie l'esprit yeah, de l'autre côté de l'abondance qu'est-ce qu'il y a l'autre côté de l'abondance il y a un autre esprit au bord de chez Oboro kede kibaramote kira baramonde kira bara roche de kira barando la bashi obronde shikira barabasara, roche kira bodo shikira yes bien aimé de l'autre côté de l'abondance il y a quelque chose de si tu refuses l'esprit de l'abondance que Jésus Christ te donne, quel autre esprit tu veux? Quel autre esprit tu veux? Parce que le Seigneur est venu. Il nous a dit ceci. Je suis venu pour que mes brebis puissent être dans l'abondance. Jean 10, 10. Je suis venu pour que mes brebis puissent être dans l'abondance. Jean 10, 10. Voilà ce que Jean 10, 10 nous dit. Je suis venu pour que mes brebis puissent être dans l'abondance. Voilà ce que Jésus-Christ vient nous donner. Voilà ce que Jésus-Christ vient nous donner. Ça, ça vient de Jésus. Yes! Alors, qu'est-ce qu qu'il y avait de l'autre côté? Jésus-Christ est venu avec l'abondance. Mais qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Là, quand il n'y a pas l'abondance de Jésus, quand il n'y a pas l'esprit de l'abondance de Jésus, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, bien-aimé? Oh oui, des fois, plusieurs fois, nous nous arrêtons à dire que, oh, je suis, venu à, je suis parti à l'église. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On nous a dit, oh, abondance, abondance, abondance. Et les gens commencent à critiquer, insulter, dire que, yeah, vous vous partez à l'église seulement pour qu'on vous prêche abondance, abondance, abondance. Yes, moi je n'irai pas dans une église où on me prêche mort, mort, mort. Parce que de l'autre côté, quand il n'y a pas l'abondance, il y a la mort. Quand il n'y a pas l'abondance, yes, c'est ça l'autre côté. Parce que qu'est-ce qu'il y a L'écriture de Jean 10, nous avons Jean 10, 10 à l'écran. Yes. L'écriture de Jean 10, 10 nous dit ceci Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà le travail du voleur. Voilà le travail du méchant. Il vient que pour tuer, égorger et détruire. Voilà son travail. Voilà le travail du méchant. Il y a un voleur dans ce monde. Il y a un voleur dans ce monde. Il y a un voleur. Il y a quelqu'un, il y a un meurtrier. Le diable, c'est un voleur. Le diable, c'est un meurtrier. Depuis le commencement, on nous dit que c'est un menteur depuis le commencement. Il vient mentir les enfants de Dieu pour voler leurs biens. Il a menti à Ève. Il a menti à Adam. Il les a volés leurs biens. Et il continue. C'est ça l'autre côté. Il y a un voleur. Il y a le diable. Mais Jésus Christ vient nous donner l'abondance. Jésus Christ vient nous donner l'esprit de l'abondance. Il doit avoir l'abondance dans ton corps. Quand ton corps est dans l'abondance, la maladie, la destruction ne peut pas entrer et vivre. Oui, parce que la maladie, ça vient détruire. Quand tout ce qu'on appelle la maladie, c'est un esprit de la destruction. Ça entre dans ton corps et ça commence à manger ton corps. Voilà ce qu'on appelle la maladie. C'est un esprit de destruction qui entre dans le corps et qui commence à manger le corps. C'est un esprit de la pauvreté de la santé. Manque de santé, pauvreté de la bonne santé. Et que la, quand la mauvaise santé dépasse la bonne santé, tu commences à mourir. C'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est ça. Je dis shalom à papa Jacques, à euh, quel baba soit béni là où tu es, que la puissance de Dieu continue à augmenter et bénir ta vie constantement au nom de Jésus. Yes, yeah, c'est ce qui se passe quand tu refuses ce que Dieu a pour toi. Voilà ce qui arrive quand tu refuses l'abondance que Dieu ah pour toi. Mais quelqu'un va me dire ce soir. Non, non, non, non. Moi, je veux l'abondance de mon Dieu. Moi, je veux l'abondance de mon Dieu. Moi, je veux l'abondance de mon Dieu. Le Christ est venu pour me donner l'abondance. Je veux cette abondance. Je veux cette abondance. Que l'esprit de l'abondance me touche. Que l'esprit de l'abondance me touche. Ce soir, oh Jésus. Touche ma vie par ton esprit d'abondance. Ce soir, yes, je veux l'esprit de l'abondance. Je veux l'esprit de l'abondance. Que l'esprit de l'abondance touche ma vie. Quelqu'un va lui dire, Seigneur Jésus, que l'esprit de l'abondance touche ma vie. Là où l'esprit de manque avait régné dans ma vie. Là où l'esprit des échecs avait régné dans ma vie. Là où l'esprit de la pauvreté avait régné dans ma vie. Que l'esprit de l'abondance commence à dominer. Je veux l'esprit de l'abondance dans ma vie. Je veux l'esprit de l'abondance dans ma vie. Je veux l'esprit de qui Que l'esprit de l'abondance qui vient de Jésus. Jésus est venu me donner une vie en abondance. C'est un esprit. L'abondance est un esprit. Elle peut venir sur toi. Elle peut se saisir de ta vie. Quand elle se saisit de ta vie, elle commence à à dans la Elle commence à briser les choses qui t'est lié. Elle commence à détruire les choses qui t'est liées. Les choses qui voulaient te terminer. Les choses qui voulaient te terminer. Les choses qui voulaient te manger. Les choses qui voulaient te dérober, les choses qui voulaient te détruire, les choses qui voulaient voler ta vie sont détruites, stoppées automatiquement par l'esprit du Seigneur, qui est l'esprit de l'abondance. C'est pourquoi je prophétise dans la vie de quelqu'un ce soir. Que l'abondance te touche au nom de Jésus. Que l'abondance te touche au nom de Jésus. Que l'esprit de l'abondance entre dans le ventre de quelqu'un. Yes, yes, yes. Là où il n'y a pas de la, des enfants, là où il n'y a pas des enfants, ça veut dire qu'il n'y a pas l'abondance dans les ventres. Voilà pourquoi la, les enfants ne peuvent pas être produits. C'est cet esprit ça marche dans tout c'est l'esprit du seigneur c'est l'esprit du seigneur qui est l'esprit de la bénédiction quand il n'y a pas la bénédiction il y a la malédiction tu peux pas tu ne peux pas être au milieu il n'y a pas du milieu que non moi la bénédiction ne m'intéresse pas moi la malédiction ne m'intéresse pas je vais seulement être au milieu il n'y a pas du milieu dans les choses de la vie il n'y a pas de milieu où tu dis que moi je vais seulement être au milieu il n'y a pas il n'y a pas. Ou bien tu es dans la bénédiction, ou bien tu es dans la malédiction. Ou bien tu es dans l'abondance, ou bien tu es dans la sécheresse. Moi, je refuse la sécheresse. Moi, je refuse la sécheresse et ce soir, je veux que quelqu'un se connecte avec cet esprit de l'abondance qui vient de Jésus. Yes, l'abondance, c'est dans toute ta vie. L'abondance dans ton corps, l'abondance dans ton âme, l'abondance dans tes relations, l'abondance dans ton cerveau. Yes, un cerveau qui est dans l'abondance. C'est un cerveau là où on peut mettre un calcul de 3 millions divisé par 456 millions... Uh, divisé par 3 et tout donne ça en pourcentage. Et le cerveau qui est dans l'abondance peut donner les réponses faciles. Le cerveau qui est dans l'abondance peut communiquer facilement. Le cerveau qui est dans l'abondance, c'est un cerveau qui réfléchit. Un cerveau qui n'est pas dans l'abondance, c'est ce qu'on appelle un cerveau qui n'est pas intelligent. Yes! Tout ça, ça fait partie de ce que Jésus-Christ est venu nous donner. Jésus-Christ veut que nous puissions être intelligents. Jésus Christ avait que nous puissions un cerveau qui est rempli de révélations. Ah, je veux ces cerveaux. Je veux les révélations. Je veux les révélations. Yes, je dis, shalom à ma fille et sois béni là où tu es, que l'esprit de la bénédiction te touche, que l'esprit de la, la prospérité te touche, que l'esprit de l'abondance te touche. Yabba, je prophétise dans la vie de quelqu'un, que ta vie soit dans l'abondance, que le fleur commence à jaillir dans ta vie. Yes, yes, si tu n'es pas dans l'abondance L'eau, l'eau, l'eau de la parole de Dieu ne peut pas couler sur toi Et te faire jaillir Je commande l'abondance dans la vie de quelqu'un ce soir Toi qui es connecté Sois connecté avec l'esprit de l'abondance L'esprit de l'abondance est, est connecté au, à l'esprit du succès Quand ta compagnie est dans l'abondance Rabot, Cheke, Rabat, Romé Oh, je prophétise l'abondance sous la compagnie de quelqu'un ce soir Je prophétise L'abondance sur la compagnie de quelqu'un ce soir. Ye broché karando, ya croché ke ramondo, yesi aboroshika. Je prophétise. Au nom puissant de Jésus, je prophétise l'abondance sur la compagnie de quelqu'un ce soir. Je prophétise l'abondance sur la compagnie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise l'abondance sur la compagnie de quelqu'un ce soir. Je prophétise l'abondance sur la compagnie de quelqu'un ce soir. Yes, Robacha, bunu Shindarabo, cualistici je prophétise, je prophétise au nom puissant de Jésus. Je prophétise l'abondance sur la compagnie de quelqu'un ce soir. Jésus Christ a dit, je suis venu pour que mes brebis puissent être touchés par l'esprit de l'abondance. L'esprit de l'abondance doit visiter quelqu'un ce soir. L'esprit le est là où on a mis des limitations sur ta vie afin que tu puisses vivre la sécheresse que l'esprit le de l'abondance descende sur toi et commence à briser ces choses. Yes, les chaînes de la pauvreté dans la vie de quelqu'un doit brûler. Les choses le chaîne des manquements dans la vie de quelqu'un doit brûler ce soir par le feu de la parole du Seigneur, par le feu de la parole du Seigneur. Appelle l'esprit du succès dans la compagnie de quelqu'un. Yes, toutes ces choses sont liées ensemble. Deraba, toutes ces choses sont liées ensemble. Que l'esprit du succès, que l'esprit du succès entre dans la compagnie de quelqu'un. Que l'esprit du succès entre dans la compagnie de quelqu'un. Je suis en train de prier l'abondance. Oh mon Dieu, que ton abondance vienne dans ma vie. Le Christ, Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis puissent avoir une vie et une vie en abondance. Le Christ Jésus a, Jésus a dit, Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis puissent être dans l'abondance. Jésus a dit, je déclare dans ta vie ce soir, pendant que tu es en train d'écouter, je déclare au Brachika, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Sois béni, sois béni, Robooshira. Pendant que tu es connectes ce soir, que l'esprit de l'abondance te touche. Karabooshikarabad. Je fais les déclarations dans votre vie ce soir. Je fais les déclarations dans votre vie ce soir. L'esprit de la bénédiction va descendre sur quelqu'un. L'esprit de l'abondance va descendre sur quelqu'un. La puissance de l'abondance va descendre sur quelqu'un. Au nom de Jésus, oh mon Dieu, donne-moi ton abondance. Quelqu'un va dire à son Dieu, là où tu es parle à ton Dieu, donne-moi ton abondance. Mon Dieu, donne-moi ton abondance. Esprit du Seigneur, esprit Prie du Seigneur. Donne-moi ton abondance. Yaroché, Carabocha. Je veux vivre les chose que Jésus-Christ est venu me donner. Je veux vivre dans ma Je déclare tout un pouvoir qui est venu pour limiter mon succès. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Quelqu'un, tu vas répéter avec moi là où tu es. Répète cette prière. Répète cette prière. Tu vas déclarer tout pouvoir qui est venu combattre mon succès, je les commande de brûler au nom de Jésus. Tout courage je suis en train de voir quelqu'un exploser dans la grandeur. Je suis Arabo, des Kaboshinda Rabot, je vois quelqu'un exploser dans la grandeur ce soir. Je vois quelqu'un exploser dans la grandeur ce soir. Que l'esprit de l'abondance te touche. Que l'esprit de l'abondance te touche. Que les broches commence à monter. Rabot, pendant que tu es connecté ce soir, que un miracle se fasse pour toi. Qu'un miracle se fasse pour toi Pendant que tu es connecté ce soir Les chaînes de limitation sur ton succès Je les commande de brûler au nom de Jésus Je suis dans l'abondance Quelqu'un répète avec moi Je suis dans l'abondance au nom de Jésus Je suis dans l'abondance au nom de Jésus Je vais vivre l'abondance La sécheresse ce n'est pas pour moi la bro, la sécheresse ce n'est pas pour moi Le désert ce n'est pas pour moi Je suis enfant de Dieu Je réclame l'abondance Que Jésus est venu me donner Jésus est mort à la croix nue Pour que je sois vêtu Jésus est mort à la croix nue Pour que je sois vêtu Alors pourquoi est-ce que tu veux que je sois nu Quel esprit Quel esprit Quel, Si ce n'est pas l'esprit du mentor Si ce n'est pas l'esprit du voleur Le voleur vient faire croire aux gens yeah. Si tu es nu c'est quand tu vas pleurer Dieu, tu vas lui dire non, tu es un menteur, tu es un menteur, je suis, vêtu par le nom de Jésus, avec mes vêtements, je veux plaire Dieu, yes, dans mon, dans la Sarabo, c'est faux, c'est que beaucoup de gens portent, yes Ariette en bas, comment tu vas, ma soeur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, on a pris de Jésus, beaucoup de gens, beaucoup de gens sont dans le mensonge, ils croient que quand ils sont en train de pleurer, c'est quand ils vont plaire Dieu, ils croient que quand ils sont nus, c'est quand ils vont pleurer Dieu, non, non, non, non, non, Jésus-Christ est devenu nu pour toi, Jésus-Christ a enlevé ses habits pour toi, c'est ce qu'il nous dit, il est venu pour nous vêtir, Jésus-Christ est mort à la croix nu pour moi, oh, tu dois recevoir cette révélation, tu dois recevoir que ça soit une vérité dans ton cerveau. Que ça devienne une vérité dans ton cerveau. Jésus est mort à la croix nue pour toi. Jésus est mort à la croix nue pour toi. Quelqu'un va dire, Jésus est mort à la croix nue pour moi. Jésus est mort à la croix. Ya Parce qu'il est mort nu. Je dois être vêtu. Parce qu'il est mort nu. Je dois être vêtu. Parce qu'il est mort nu. Je dois être vêtu. Parce qu'il est mort nu je dois être vêtu. Parce qu'il est mort nu. Je dois être vêtu. Je dois être vêtu au nom puissant de Jésus. Je commande l'abondance. Je commande l'abondance. Je commande l'abondance. Je commande l'abondance. Je commande l'abondance. Je commande l'abondance dans ma vie, dans ma vie de tous les jours. Je commande l'abondance dans ma vie. Quelqu'un répète à comme moi là où tu es je commande l'abondance dans ma vie je commande tous les fardeaux qui étaient sur toi les fardeaux de l'esclavagisme qui étaient sur toi baraboum tu travaillais et tu ne voyais rien tu travaillais et tu voyais rien nous sommes en train de le brûler par l'esprit de l'abondance nous sommes en train de le brûler Ya, par le feu du saint esprit pré tout ce qui est bloqué, ta vie en abondance, ça, ça, ça, ça vaut aussi. En ce moment même, ça doit brûler. Je déclare pendant que je parle, l'abondance doit déjà bouger dans ton esprit. Je déclare pendant que je parle, l'abondance doit bouger dans ton esprit. L'abondance doit te saisir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Pendant que je suis en train de parler, l'abondance va saisir ton esprit. L'abondance, l'abondance, c'est spirituel. L'abondance, tu vois, quand tu es dans l'abondance dans ton esprit ça va bouger, ça va bouger dans les restes de ton, corps. ta, ça va bouger, déjà, déjà, la rochika, la roquera, pendant que tu es connecté ce soir, D'abonner si baboroke rabanda, pendant que chore da lotoke dabaroke rebassinde rabashundo pendant que tu es connecté ce soir, que l'abondance te touche, que l'esprit de l'abondance te touche, que l'esprit de l'abondance te touche, pendant que tu es connecté ce soir, que l'esprit de l'abondance te touche et que tu commences à vivre une vie en abondance. Je le déclare dans la vie de quelqu'un commence à vivre une vie en abondance commence à voir une vie en abondance commence à voir une vie ya que ça cabore. que cette révélation soit pour toi que cette révélation soit pour toi que cette révélation soit pour toi cette révélation soit reçois la révélation et sois transformé reçois la révélation et sois transformé reçois la révélation et soit transformé au nom de Jésus rebochikaraba reçois raboche Reçois la révélation et sois transformé. Je suis en train de commander la la raboshiri, la rimbosha. Je suis en train de commander l'abondance dans la vie de quelqu'un. Toi, tu es connecté à cet ministère. Toi qui est connecté à cet ministère, que l'esprit de l'abondance te touche, Robeshira. Que l'esprit de l'abondance te touche. L'esprit de l'abondance. Que l'esprit de l'abondance a l'esprit de la sécheresse dans ta vie tous ces esprits qui veulent te voir vivre dans les déserts que ces esprits brûlent Je, Abashira, quels que soient les noms de ces esprits quels que soient les noms de ces esprits qui veulent te garder dans les déserts un feu de dieu le brûle ce soir Yabro bas je suis en train de parler de l'abondance de Jésus. Jésus-Christ a dit, je suis venu, je suis venu pour donner une vie abondante à mes brebis. Toi qui es brebis de Dieu. Obohro toi qui es brebis de Dieu, toi qui es brebis de Dieu, tu vas dire Seigneur. Je suis ton enfant. Laisse que cet esprit d'abondance me touche. Yes, je suis venu. Enfin que le brebis et la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Tu vas dire, Seigneur, Laisse que l'abondance me touche. Laisse que l'esprit de l'abondance me touche. rabocha, Seigneur Jésus, laisse que l'esprit de l'abondance me touche. Rabosha, Jésus, Jésus dit je suis venu enfin que le brebis ait la vie. Alors tu ne dois pas mourir. Jésus est venu pour que tu puisses avoir la vie, alors ta compagnie ne peut pas mourir, toute compagnie que tu as commencé, tout business que tu as commencé ne doit pas mourir ça doit fleurir par le nom de Jésus, tu vas dire toi ma compagnie commence à fleurir au nom de Jésus je suis en train de prophétiser l'eau de la pluie de Dieu, l'eau de la pluie du Saint-Esprit sur le travail de quelqu'un, sur les affaires de quelqu'un, la sécheresse doit sécher dans ta vie l'esprit de la sécheresse doit sécher dans ta vie je ne sais pas à qui je parle ce soir mais pendant que je suis en train de parler ce soir, je fais les déclarations prophétiques sur ta compagnie, au nom de Jésus, tu es le Christ, au nom de Jésus qui est le Christ, je déclare à la compagnie de quelqu'un. Je déclare sur le finance de quelqu'un. Je déclare sur le travail de quelqu'un. Au oh Brenda, l'esprit de l'abondance. Quand l'esprit de l'abondance vient dans ton travail, tu vas de promotion à promotion. Toi qu'on a promis une promotion depuis l'année passée au travail, tu n'as pas eu ta promotion. Reçois ta promotion. Par cet esprit d'abondance. Reçois ta promotion. Je déclare, je suis dans l'abondance au nom de Jésus. Je suis dans l'abondance au nom de Jésus. Je suis dans l'abondance au nom de Jésus. Je suis dans l'abondance au nom de Jésus. Je suis dans l'abondance au nom de Jésus. Je suis dans l'abondance au, au nom de Jésus. Yes. Mon frère Jacques Kebaba. Reçois ta. Promotion, que cet esprit d'abondance te touche, que cet esprit d'abondance te touche, que cet esprit d'abondance te touche, que tout est document, soit soit soit soient soit dans l'abondance du Seigneur, au chikara il est venu pour que moi, brebis de l'éternel, je sois dans l'abondance, c'est pourquoi David pouvait déclarer sans peur, que, que, que il met l'huile sur ma tête, ma coupe déborde. Il verse l'huile sur ma tête, ma coupe déborde. La coupe pouvait déborder parce que Dieu a versé abondamment. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Il est le Dieu de l'abondance. Que le Dieu de l'abondance touche quelqu'un avec l'abondance ce soir. Que le Dieu de l'abondance Abondance. Touche quelqu'un ce soir avec l'abondance. Je veux l'abondance de mon Dieu. Le chose, la bouche, doit commencer à croître dans ta vie. À partir de ce soir, la sécheresse doit sécher. Tout démon de la sécheresse dans ta vie, ils doivent manger leur désert, ils doivent manger leur désert, ceux qui ont, sont venus dans ta vie, pour te dire qu'ils vont te garder dans le désert, qu'ils mangent leur propre désert Au nom de Jésus, qu'ils mangent leur propre désert par le nom puissant de Jésus, qu'ils mangent barabo, soborobe. Rebarabo shokorobe shikam. Ré ma chumbo robé Re rabarabo. Ré et Shikiraba. Obronde basinde. Abrondo barabo. Ah, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir. là où tu avais sémé et tu n'as pas récolté. L'esprit de l'abondance va descendre sur ce que tu as sémé. Et ta récolte sera grande. Ta moisson sera grande. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un qui a sémé. Dans mon esprit, je vis quelqu'un qui a sémé sémé, tu as sémé, tu as sémé. Tu, tu dis, au oh, Seigneur, où ouais, quand est-ce que je vais avoir ma moisson? Quand est-ce que je vais récolter? Mais ce soir, l'esprit de l'abondance te donne la récolte. Reçois ta récolte. Reçois ta récolte. Je déclare, pendant que je parle ce soir, tu vas être touché par l'esprit. Tu vas être touché par l'esprit de l'abondance du Seigneur. Rabababah. Toi, toi, par année que tu ris seulement deux fois, trois fois, par année, tu ris seulement deux fois ou trois fois. Parce que la maladie est en train de te ronger. Tu ne tu te rappelles pas comment rire. Ce soit l'esprit de l'abondance va te toucher. L'esprit de l'abondance va te toucher. La maladie doit fuir. Rebachore, quand j'ai dit à quelqu'un, il est venu que nous puissions avoir la vie. Il est venu pour que nous puissions avoir la vie. Il est venu pour que nous puissions avoir la vie. Il Commence à recevoir la vie Commence, c'est un esprit La vie est un esprit La vie est un esprit Quand cet esprit n'est pas là, tu meurs La vie, c'est pourquoi on dit que l'esprit est parti La vie est un esprit Quand l'esprit n'est pas là, l'homme tombe et meurt C'est pourquoi je dis à quelqu'un Reçois l'esprit de la vie Reçois l'esprit de la vie Reçois l'esprit de la vie Tous ceux qui voulaient te tuer Que eux-mêmes commencent à mourir Par le nom de Jésus Tous ceux qui voulaient te tuer Que eux-mêmes commencent à mourir Par le nom puissant de Jésus Par le nom prophétique Par le nom prophétique de Jésus J'annonce l'abondance dans la vie de quelqu'un Pendant que je suis en train de parler Toi qui me suis toi qui me suis, que dans tes oreilles, l'abondance entre. Dans tes oreilles, l'abondance Yes, Il y a beaucoup de gens, des fois, qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui ne comprennent pas ce que Dieu leur dit. Parce que leur tête est dans la sécheresse. Leurs oreilles sont dans la sécheresse. Il y a beaucoup de gens qui ne captent pas l'information que Dieu veut les donner. Parce que leur cerveau est fermé dans la sécheresse que l'esprit de la sécheresse te quitte par le nom de Jésus. Je chasse les démons de la sécheresse. Quelqu'un connecte-toi avec moi. Connecte-toi avec moi. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que les démons de la sécheresse te quittent au nom de Jésus. Que les démons de la sécheresse te quittent au nom de Jésus. Je chasse les démons de la sécheresse. Je chasse les démons de la sécheresse. Je chasse le démon de la sécheresse au nom de puissant de Jésus je chasse les démons de la sécheresse je chasse le démon de la sécheresse au nom puissant de Jésus je le chasse je chasse ces démons je chasse les démons de la sécheresse je les lie les démons de la Pauvreté. Il y a la pauvreté qui ronge les cerveaux des gens. Pendant que tu es connecté ce soir, je prophétise un feu dans ta tête. Je prophétise un feu dans ton cerveau. Je prophétise un feu contre ces démons de la pauvreté. Quand la pauvreté est dans ton cerveau, tu ne peux pas comprendre même ce que Dieu a pour toi. Quand la pauvreté est dans ton cerveau, tu vas perdre de bataille. Quand la pauvreté est dans ton cerveau, tu ne peux pas avoir le succès parce que la pauvreté est déjà dans ton cerveau. Je prophétise le feu dans la tête de quelqu'un. Je prophétise le feu dans la tête de quelqu'un. Sois libéré de ta pauvreté. Sois libéré de ta pauvreté. Sois libéré de ta pauvreté par le nom de Jésus. Toi qui es connecté ce soir, sois libéré de la pauvreté Que la puissance de Dieu te délivre. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te délivre. Au nom de hier yeah, toute la pauvreté qu'on t'a jeté. Jésus Christ nous dit simplement qu'il est venu pour qu'on puisse avoir la vie en Alors, abondance. Alors, Kabo, que l'abondance de Jésus commence à dominer la pauvreté dans ta vie. La rachine, la pauvreté doit fuir. Nous attaquons la pauvreté par le feu du Saint-Esprit. Je suis en train de prier avec quelqu'un ce soir. Toi qui es connecté ce soir. Toi qui es connecté ce soir. Toi qui me suis ce soir. soir. Par les noms puissants de de Jésus, qui est la puissance de Dieu, te délivre de la pauvreté, la pauvreté commence dans la tête, il y a l'esprit de la pauvreté, qui forme les idées de la pauvreté, qui forme le le pot le, le, le, le feu terrestre de la pauvreté, mais c'est soir, soit délivré par le feu, mais c'est soit, soit délivré par le feu, mais c'est soit, soit délivré par le feu, en nom de Jésus, je sors. Je sors des idées de la pauvreté. Je sors des idées de la pauvreté par le nom de Jésus. Je sors, je sors des idées de la, quelqu'un déclare avec moi là où tu es. Je sors des idées de la pauvreté par le nom de Jésus. Toutes les idées de la pauvreté dans mon cerveau, je les commande de brûler par le feu du Saint-Esprit. Toutes les idées de la sécheresse dans mon cerveau, je les commande de brûler par le nom de Jésus. Je les commande de ba, je... Je vais vivre une vie en abondance. La vie abondante, c'est pour moi. La vie abondante, c'est pour moi. Ma vie doit exploser en abondance. Je suis en train de prophétiser ces choses dans la tête de quelqu'un. Que ces choses entrent dans ton esprit. Que tu répètes ces choses. Pendant que tu me suis, je prophétise ton abondance. Je prophétise ton que abondance. Que l'esprit de l'abondance puisse saisir ta tête. Je commence à je suis dans l'abondance. Je commence à voir l'abondance. Quelqu'un répète ces choses avec moi. Répète ces choses avec moi. Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Je vois l'abondance. Je vois l'abondance. Yes, ma compagnie doit produire. Au nom de Jésus, je dis shalom à mon frère Lino Chicago. Lino Chicago. Yes. Je dis shalom à mon frère Lino Chicago, je dis shalom à maman Lina aussi. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de l'abondance touche quelqu'un. Que l'esprit de l'abondance touche quelqu'un ce soir. Que l'esprit de l'abondance touche quelqu'un ce soir. Que l'esprit de l'abondance. Yes, yes, yabron de Chicago, là où il n'y avait pas le travail. Là où il n'y a, a pas le travail, ça manque, ça montre, ça montre qu'il y, y a quelque chose qui manque. Alors, l'esprit de manque doit fuir ta vie. L'esprit de manque doit fuir ta vie. L'esprit de manque, je remplace l'esprit de manque avec l'esprit de l'abondance. Toi qui n'avais pas de travail. Prends un travail, reçois un travail, reçois un travail, reçois un travail, reçois un travail au nom de Jésus. Partout où on a rejeté ton CV, partout où on a rejeté ton, ton CV, partout où on a rejeté ton CV, j'ai clame la faveur de Dieu au nom de Jésus avant que ce mois de janvier termine tu dois trouver un bon travail avant que ce mois de janvier termine tu dois trouver un bon travail que l'esprit de l'abondance de Dieu commence à travailler dans la vie de quelqu'un ce soir pendant que tu as Chorobé, je vois l'abondance au nom de Jésus je suis enfant d'Abraham je suis enfant d'Isaac je suis enfant de Jacob je suis enfant d'Israël l'abondance est pour moi l'abondance est pour moi ma vie doit être abondante au nom de jésus je suis enfant d'abraham je suis enfant d'abraham je suis enfant d'abraham et de sarah ma vie doit être dans l'abondance ma vie doit être dans l'abondance je suis enfant des promesses « Je suis enfant des promesses. »« Rabat, je suis la posternité d'Abraham. »« Je dois recevoir ma promotion. » Chaque année, je reçois ma promotion. Chaque jour, je reçois ma promotion. Yadabo, je suis enfant de la promesse. Par la foi, je vois mon succès. Je suis en train de faire cette déclaration. Dans la foi, je suis dans la foi que là où tu es, connecte-toi en répétant cette déclaration prophétique. Yabababa, l'esprit de l'abondance doit te saisir. Quand tu n'es pas dans la joie, ça veut dire que. Tu, tu, tu, tu, tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Ta joie n'est proche, caraba. La joie c'est un esprit. La joie c'est un esprit. La joie c'est un esprit. Reçois l'abondance de la joie. Reçois rabat dans ton couple. Reçois l'abondance des joies. Au nom de Jésus, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que je suis enfant prophétique. Oh yes, ces choses. Hein. Ce sont les choses que Jésus est venu nous donner. Je te parle des choses que Jésus-Christ est venu nous donner. Je te parle des choses que Jésus-Christ est venu nous donner. Le voleur ne vient que pour dérober... « Égorger et détruire. Moi, je suis venu en fait que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus-Christ est venu me donner l'abondance. Quelqu'un répète ceci avec moi. Oh Toi qui n'as pas encore partagé ces vidéos, aide-moi à partager ces vidéos. Envoie ces vidéos dans un groupe. Envoie ces vidéos à un ami. Envoie ces vidéos à un ennemi. Envoie ces vidéos à quelqu'un. Envoie ces vidéos à quelqu'un. Bénis la vie de quelqu'un ce soir. Tu vas dire à ton frère « Sois dans l'abondance. Écoute cette prédication. » prophétiques et deviennent dans de l'abondance. J'ai de l'abondance dans ton esprit je parle de l'abondance dans ton âme je parle de l'abondance dans ton corps je parle de l'abondance dans tes mains l'abondance yes là où il y avait la sécheresse dans le main là baba bah. je prophétise comme un prophète de dieu dans la main de quelqu'un toi qui ne pouvais pas tenir le bon choses toi qui ne pouvais pas, toi dans tes mains il n'y avait pas les bonnes choses toi dans le main, il n'y avait pas de bonnes choses, je prophétise ce soir dans tes mains, touche les bonnes choses, touche les bonnes choses, touche les bonnes choses par l'esprit de l'abondance du Seigneur, l'esprit du Seigneur est sur moi, David nous a dit, il ouait ma tête avec l'huile, ma coupe de borde. Dieu quand il verse, il donne pas un peu. Quand Dieu déverse, il donne pas un peu, quand Dieu verse, il donne pas un peu, il ne donne pas un peu, Dieu ne donne pas un peu, il est le Dieu qui a tout, il est le Dieu riche en gloire, riche en gloire, le braché rabacha, je prophétise, Panda, oh, laissez-moi déclarer dans la vie de quelqu'un, là-bas je vois ta vie. Je vois ta vie sortir du désert Je vois ta vie sortir du désert La vie du désert c'est du passé Là, bah, bah, bah, bah. Tous ceux qui ont voulu que tu restes avec eux dans le désert ils vont rester dans le désert eux-mêmes. Jésus-Christ est ma délivrance. Jésus-Christ est ma liberté. Jésus-Christ est ma vie. Il m'a donné une vie en abondance. Je commande à tout le chêne dans ma vie d'exploser par le feu. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répète ces choses La parole de Dieu est un feu. Rabo, ça. Yaboda. Rabo, Pendant que je suis en de... Ces choses, ça entre dans mon cœur. Moi-même, ça me fait bon sentir. Je suis dans la foi que le cœur de quelqu'un a été touché par l'abondance. Yes, Il y a des situations. Il y a des situations. C'est d'abord un esprit. C'est d'abord en esprit. D'abord le blocage, c'est d'abord en esprit. Quand on te bloque en esprit et tu te réveilles le matin, tu vois le blocages dans la vie. Le Seigneur te débloque en esprit avec l'esprit de l'abondance. Le Seigneur te blaroké a o, o rendaba. Le Seigneur débloque ton esprit, le Seigneur débloque ton esprit, le Seigneur débloque ton esprit avec l'esprit de l'abondance du Seigneur. Reba ba, -ba, -ba, -ba, -ba, -ba. La de Jésus, c'est pour moi. Il est mort à la croix nue pour que je puisse être vêtu. Alléluia, Raboroshinda. Je suis en train de voir le succès. Je suis en train de voir le progrès. Je suis Rabo Gérard, Barabo, Shika. Je suis en train de déclarer ces choses pour te montrer les modèles. Je suis dans la foi. Qui est là Pendant que tu es en train de regarder avec ton téléphone, avec ton ordinateur, en train de prier. Tu es en train de regarder Roba Shinda, Rotekera. Tu es en train d'écouter, en train de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de déclarer. Je déclare une prophétie. Là où tu es, tu reçois la prophétie. Au nom de Jésus. Oh, sois béni. en Kachala. Robachinda Yes, sois béni, ma soeur. Je déclare l'onction prophétique. L'onction prophétique est sous ma tête. Oh, commence à vivre l'abondance. Commence à vivre l'abondance. Ceux qui sont venus avec les échecs dans ta vie. Ils vont manger leurs échecs. Ceux qui sont venus, avec le désert dans ta vie. Ceux qui sont en train de jeter le sable. Ils partent ramasser le sable du désert. Ils viennent verser sur ta tête. Enfin que tu sois dans le... Ils vont manger leur propre sable. Ils vont vivre leur sable. Au nom de Jésus. Toi. Tu t'es vu manger le sable. Je ne sais pas de qui je parle. Mais je vois quelqu'un en train de manger le sable. Je vois quelqu'un, tu es en train de manger le sable. Et t'es dans tes faux mal. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Je ne sais pas qui tu es. Mais parce que tu es connecté ce soir. Je prophétise l'eau. Je prophétise l'eau sur toi Tu sors de ton désert au nom de Jésus Tu sors de ton désert au nom de Jésus Je prophétise l'eau je prophétise l'eau. Je prophétise l'eau dans ta vie. C'est soit pendant que tu es connecté. Raboro Meshinda. Reçois l'eau du Saint-Esprit. Reçois l'eau de Dieu. Renda Ro Machinda. Je suis dans l'abondance au nom de Jésus. Je suis dans l'abondance au nom de Jésus. Je suis dans l'abondance au nom de Jésus. Brenda Shobore Je suis dans l'abondance au, au, au nom puissant de Jésus. Répète avec moi.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 prince en Israël. Je suis prince en Israël. Je suis la posternité d'Abraham. Je suis dans la famille de la bénédiction. L'abondance est pour moi. Jésus est mort à la croix nue pour que je suis tekarabo, Je suis en train de voir le chêne brûler comme du papier. Je suis en train de voir le chêne brûler comme du papier. Tu es délivré. Tu es délivré. Je je sais pas à qui je parle, mais je suis en train de voir un feu pour toi. Je suis en train de voir un feu pour toi qui attaque le chêne qui t'est gardé dans le prison du désert. Le chêne qui t'est gardé dans le prison des déserts C'est sa roba caramandondo. Ça brûle ses soir comme du papier. Ça brûle ses soir comme du papier. Au nom de Jésus. Roba, roba, roba renda, Shenga romo, Choromeda. Je suis dans la joie. Reçois une joie qui abonde, je sois robé je saurai car je sois raboché chez les baba, mon dieu, mon dieu, mon dieu, tu me délivres par ton saint nom, mon dieu, mon dieu, mon dieu, tu me délivres par ton saint nom, yabron des charabous, yabaron des Karabarabu. Yandabo et d'abachindéribou, yabroche et caraba. Commence à vivre l'abondance. Commence hier, yeah, ce soir, déjà ce soir, nous allons prier toutes ces semaines. Voilà d'abord, je dit à quelqu'un, voilà notre de cette semaine. Voilà notre point de prière de cette semaine. Nous sommes en train de prier ensemble. Nous sommes en train de faire des déclarations prophétiques ensemble. Nous sommes en train de nous connecter avec ce que Jésus a fait. Si Jésus-Christ était nu à la croix, l'habit de Jésus-là, l'habit de Jésus-là était resté dans ce monde pour toi. La vie de Jésus était restée dans ce monde pour toi. Jésus est mort nu pour que tu puisses être vêtu. Alors ne, ne, si tu restes nu, toi aussi tu restes dans la disette. Toi aussi tu restes nu, tu dis que oh, je suis nu parce que je veux plaire à Dieu. Dieu va te regarder et dire que mon enfant, arrête d'être bête, arrête de jouer. Parce que mon fils, je donnais mon fils en sacrifice pour toi. Il a porté la honte pour toi Il a été nu pour toi Cloué à la croix pour toi Tué pour toi Jésus Christ a été tué pour toi Jésus Christ a été tué pour toi Il est mort nu à la croix Pour que tu sois vêtu Alors Ne te dis pas dans la tête que Oh, quand je suis nu, je plaire à Dieu Non, tu ne peux pas plaire Dieu avec tes propres muscles, avec tes propres efforts, tu ne peux pas pleurer Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions plaire Dieu. Alors, par cette parole prophétique, reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Reçois l'abondance. Quelqu'un avec moi tu dis je reçois l'abondance de Dieu je reçois l'esprit l'abondance c'est un esprit c'est un esprit l'esprit du Seigneur quand David nous disait que il a versé l'huile sur ma tête c'était un esprit c'est yes oui, il y avait l'huile que le prophète Samuel avait versé sur lui mais cette huile c'était seulement un peu comme ça c'était seulement un peu que le prophète Samuel avait versé mais David vient nous dire En prophétie ceci Qu'il verse l'huile sur ma tête Ma tête de ma coupe déborde Il verse l'huile sur ma tête Ma coupe déborde Commence à déborder Commence à déborder Par le nom de Jésus Commence à déborder Yes, commence à déborder Que tu crois je dans l'abondance, c'est ça l'abondance Quand ça déborde Ça devient abondante Quand ça déborde C'est ça, devient, ça. Dieu, ne, Dieu ne donne pas un peu Dieu n'est pas venu verser un peu d'huile seulement là Non, non, non non Il donne en abondance Voilà ma prière de, cet à, de ce soir Et de ces semaines pour quelqu'un L'abondance de Jésus L'abondance de Jésus L'abondance de Jésus Reçois l'abondance de Jésus. Au oh, nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Reçois l'abondance. Dans tes poumons. Dans tes poumons. Yes. Dans, quand tes poumons ne sont pas dans l'abondance, coronavirus peut entrer et te tuer. Reçois l'abondance dans tes poumons. Reçois l'abondance dans ton ventre. Toi qui cherches un bébé. Reçois l'abondance dans ton ventre. Et Donne naissance à quatre, cinq, six bébés au nom de Jésus. Oh oui, c'est l'esprit de l'abondance qui est entré dans le ventre de Sarah pour donner naissance à bébé Isaac. Reçois l'abondance au nom de Jésus. Reçois l'abondance au nom yes, Dans tes affaires, reçois l'abondance. Je reçois l'abondance. Je reçois l'abondance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes, bien aimé, je vous aime beaucoup la famille, je vous aime beaucoup la famille. Nous allons nous arrêter là, on continue demain. On continue demain, voilà notre prière, voilà notre prière de la semaine. On continue demain par le nom de Jésus. Je dis shalom à toute la famille connectée ce soir. Je dis shalom à toute la famille. Aidez-moi à partager le. Toi qui n'as pas encore partagé, aide-moi à partager ces vidéos. Nos frères et soeurs qui étaient encore dehors, ils vont entrer et ils vont voir ce que toi tu as partagé. Alors aidez-nous à partager ces vidéos. Aidez-nous à partager ces vidéos. Par le nom de Jésus. Pendant que, pendant que tu es en train de partager, que l'esprit de l'abondance te touche. Je dis shalom à mon frère Jacques. Sois béni, Jacques, sois béni, que, que ta promotion arrive même cette semaine au nom de Jésus. Je dis shalom à toute la famille, dis-moi shalom, je veux voir ton nom dans les commentaires aussi. Je dis shalom à tout le monde, je dis shalom à ma soeur Anne Kachala, sois béni Anne, ma soeur Etinissa, sois béni, soyez tous bénis, Lino, Chicago. Lino et Nina, soyez bénis. Uh, Ariette en bas, soyez béni, Ariette. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Jésus Christ continue à faire les affaires dans vos vies. Voice of Congo, le partenaire Congo. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Etinissa, soyez bénis Etinissa. Que la puissance de Dieu continue à marcher dans ta vie. L'abondance, l'abondance, l'abondance. L'abondance, c'est yeah. Euh, Papa Kalou, soit béni Papa Kalou, que l'abondance continue à exploser dans ta vie. Fanny Ewele, continue dans la bénédiction. Euh, Peñiel Polo, continue dans la bénédiction. Tatiana Kelly, continue dans la bénédiction. Continuez dans la bénédiction. En puissant de Jésus. Continuez dans la bénédiction. En puissant de Jésus. Bye bye. Nous continuons. Connectez-vous demain même heure. Nous continuons demain à même heure avec notre prière, l'abondance. Nous continuons demain dans l'abondance. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis par le nom de Jésus. Bye, bye.